La Chassa m'a demandé de présenter euh, le corridor méditerranéen en un quart d'heure, ce qui n'est pas facile du tout. La première difficulté, c'est qu'il y a plusieurs définitions euh, du corridor méditerranéen et chaque définition entraîne des fantasmes irrationnels euh, de la part des opposants et des partisans euh, au, euh, au corridor méditerranéen. Donc voilà la définition que je propose euh, du corridor méditerranéen. Donc Le corridor méditerranéen, c'est un ensemble d'infrastructures en réseau pour le transport de voyageurs, de marchandises, d'électricité, de gaz et d'eau dans le pourtour méditerranéen. L'objectif officiel de ce corridor méditerranéen, c'est de sécuriser euh, le transport de voyageurs de marchandises, ainsi que l'approvisionnement en électricité, euh, gaz et eau. Mais en fait, il y a un objectif inavoué euh, à, à ce corridor méditerranéen, qui est celui d'étendre la marchandisation euh, euh, par la mise en place de marchés financiers euh, globaux, comme euh, celui qui existe pour le pétrole. Dans, dans chaque projet d'infrastructure du corridor méditerranéen, les promoteurs euh, du projet mettent en avant la sécurisation. Par exemple, euh, euh, tous les transferts d'eau interbassins sont censés sécuriser l'approvisionnement en eau. On va voir que euh, qu'en fait, il y a, a, a d'autres objectifs que cet aspect sécurisation. Il est important euh, d'avoir en tête que le corridor méditerranéen est en construction. Hein, et il n'est pas certain euh, qu'il soit achevé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition à, à, à, à, à la mise en place de ce corridor méditerranéen. Donc, c'est la deuxième difficulté, hein, c'est que ce, ce corridor n'existe il, il pas vraiment encore. Donc Je vais faire un, un bilan rapide de l'état d'avancement du corridor méditerranéen pour le transport, l'électricité et l'eau. Pour le transport, on peut dire que le réseau autoroutier euh, il est mis en place au niveau du, au, au niveau du cor corridor méditerranéen. Par contre, pour le rail il euh, y, y, y a encore des parties à, à construire. Par exemple, il euh, y a un projet euh, de, de ligne nouvelle de Montpellier à Perpignan pour le transport de voyageurs par TGV et pour le transport de marchandises euh, qui, qui, a, qui a été décidé en, en, en 2011 et dont, dont la construction n'a pas démarré et cette construction est repoussée jusqu'à 2030. Alors, pourquoi c'est repoussé jusqu'à 2030 Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas d'argent pour faire ça <rire> et que le principal exploitant de cette ligne nouvelle, qui est la SNCF, hein, euh, considère euh, que euh, cette ligne nouvelle ne va pas être rentable euh, pour, euh, euh, pour, pour son business. Il y a aussi, aussi beaucoup d'opposition à ces lignes nouvelles. Par exemple, vous connaissez tous euh, l'opposition euh, à, à la ligne Lyon-Turin. Euh, Lyon hein, C'est ce qu'on appelle le mouvement Notave, qui est un mouvement franco-italien. C'est un mouvement très fort qui s'oppose à la construction de, de la ligne euh, TGV, et transport de marchandises, euh, Lyon-Turin. Maintenant, regardons le, le cadre d'électricité. Donc, C'est un, un sujet qui est assez... Euh, assez chaud euh, ici en Catalogne il hein. euh, y a un, un tunnel qui a été construit euh, pour la, lit, la ligne de très haute tension à travers les Pyrénées euh, mais, mais maintenant il faut faire passer, la, il faut faire passer la, ligne, la ligne de très haute tension dans ce tunnel et il y a de très fortes oppositions notamment en Catalogne en France les oppositions sont, sont, sont moins fortes euh, qu'en Catalogne mais euh, ces, ces, ces lignes THT sont, sont pas mal développé, euh, notamment entre la France et l'Italie, hein, euh, mais aussi par exemple entre, entre la France et l'Allemagne. Hein, et, et ces lignes THT servent à, à vendre de l'électricité entre les deux pays. Hein. Donc par exemple en Italie, euh, l'Italie achète de l'électricité à la France et, et, inverse, et, et, et inversement, parfois la France achète de l'électricité en Italie. Alors maintenant, je vais parler de, de, de l'état d'avancement pour l'eau. Donc, qu'est-ce qu qui existe actuellement Il existe des transferts d'eau inter à une échelle régionale. Donc, on, on, a, on, on en a en langue de Croussillon, dans la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Catalogne. Par contre, il n'y a pas d'interconnexion de ces transferts d'eau entre les régions. Euh, et et pour, euh, pour, les, pour, les, pour les marchands d'eau, <rire> c'est un problème, ça. Euh, donc, euh, le, le, le, seul, le seul projet d'interconnexion euh, de transfert d'eau entre régions, c'est le projet Akbar de transfert d'eau du Rhône jusqu'à Barcelone. Donc je vais vous présenter ce, ce projet et je vais, je vais le commenter parce que je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de fantasmes et de, et de confusion sur ce, sur ce, sur ce projet. Donc, euh, Akbar a proposé euh, récemment donc, de, de, de, récupérer, euh, de récupérer de l'eau du Rhône jusqu'à Barcelone pour ensuite euh, éventuellement la, la vendre euh, dans la région euh, la région de Valence ou en Andalousie. Et ils ont, ils ont, ils ont proposé deux solutions pour le faire. La première solution, c'est de, de rallonger, la solution qui est représentée en bleu en haut, c'est de rallonger... Un, un, trans, un transfert euh, d'eau interbassin qui s'appelle aqua domicia qui, qui arrive jusqu'à Narbonne et de, de prolonger par un tuyau enterré euh, ce, ce, ce transfert d'eau jusqu'à Barcelone. Cette solution euh, n'est euh, techniquement pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. L'autre solution euh, consiste à prendre de l'eau du Rhône au, au niveau de, de, du, du delta du Rhône et transporter cette eau par un, un, un canal sous-marin euh, jusqu Yen, jusqu'à Yensar et ensuite euh, on, on repartira sur un tuyau, un tuyau terrestre euh, jusqu'à Barcelone donc ce, ce projet là c'est un petit peu de la science-fiction parce que euh, euh, donc il, y a, il y a deux, traje, deux trajectoires soit le, le tuyau sous-marin longe la côte Soit il traverse directement, euh, c'est le, le trait rouge en point, un pointillé, euh, il traverse directement du euh, Delta de du Rhône jusqu'à ça C'est un petit peu de la science-fiction parce que euh, dans ce tuyau, il faut, il faut, euh, euh, il faut pousser l'eau, euh, il, faut, il faut pomper et pousser l'eau. Euh, et donc, pour pouvoir faire ça, euh, Akbar a proposé de mettre en place des éoliennes hein, euh, qui, se, qui sont raccordées. Aux, aux, aux tuyaux sous-marins et qui vont fournir l'énergie pour, pour, pour pousser l'eau. Je pense que ce, ce projet euh, c'est ce euh, est une impasse à la fois technique et politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cas du transfert d'eau euh, via Aquadomicia, et donc, on l'a vu, il faut construire un tuyau de l'extrémité de l'Aquadomicia jusqu'à Barcelone. Or, actuellement, le tuyau Aqua transporte re relativement peu d'eau. Euh, euh, on a un débit de 500 litres par seconde. On peut monter jusqu'à 2,5 mètres cubes par seconde, ce qui est totalement insuffisant pour, pour, euh, pour Barcelone. Donc on ne pourra pas utiliser euh, Aqua Domicia en le prolongeant vers Barcelone. Donc là, impossibilité technique. L'autre projet, c'est le transfert d'eau via la Méditerranée. Là, pour que ça marche, je ne vais pas discuter des aspects techniques, on a vu que c'était un petit peu science-fiction avec, euh, avec les éoliennes, etc. Mais j'ai juste parlé des, des aspects politiques. Pour que, pour que ce transfert d'eau soit possible, il faut des accords intergouvernementaux entre la France, la Catalogne ou même l'Espagne. Je ne pense pas que pour l'instant, il y ait ces accords intergouvernementaux. Il faut aussi des accords entre Agbar, qui va être l'opérateur côté catalan, et BRL, qui est l'opérateur côté français. C'est BRL, une société qui s'appelle BRL, Baron de dont on va parler euh, ce matin, qui a la concession pour prélever de l'eau du Rhône, et la transporter et la vendre. Hein Donc il faut qu'Akbar ait des accords commerciaux avec BRL. Et, euh, en début de semaine, j'étais à Lyon euh, pour... Euh, pour une conférence de l'agence de l'eau, Rhône Méditerranée, où il parlait du Rhône. Et il y avait des gens de BRL. J'ai discuté avec les gens de BRL, ils m'ont dit ce projet Akbar euh, avec BRL, on n'en a jamais entendu parler. Et c'était des gens très très haut placés, c'était c'était euh, il y avait le, le, le, le, le responsable technique d'Aquadomicia. Il m'a dit euh, le, le projet, le projet sous-marin, on n'en a jamais entendu parler. Oh là là, ça va être une catastrophe Donc maintenant je vais revenir sur cette notion de transfert d'eau interbassin. bassin Donc On dit qu'il y a transfert d'eau interbassin lorsqu'une quantité d'eau est prise dans un bassin versant et ensuite transportée dans un aqueduc, un canal ou un tuyau enterré et est utilisée dans un autre bassin versant et rejetée dans un autre, ba dans un autre bassin versant. Donc et tous les transferts d'eau interbassins ne sont pas mauvais hein, en soi hein. et les transferts d'eau interbassins ça existe depuis les romains hein. donc il y a des transferts d'eau qui sont qui ont relativement de, du sens hein. par exemple pour alimenter la ville de Paris il y a un aqueduc qui va chercher de l'eau dans des nappes alluviales à, à une centaine de kilomètres par exemple pour alimenter, alimenter en eau Marseille il y a un canal qui s'appelle le canal de Marseille qui va chercher de l'eau dans le Verdon. Il y a un grand canal qui arrive sur Marseille. Donc s'il n'y avait pas ces canaux, ces, canaux, ces transferts d'eau interbassins, il n'y aurait pas de possibilité de développement des villes. Par contre, notre problème à nous, c'est que c'est les transferts d'eau les plus récents, les projets de transfert d'eau les plus récents qui posent problème. Quelles sont les caractéristiques de ces, de ces transferts d'eau qui, euh, qui posent problème Tout d'abord, c'est toujours l'État ou la région qui décide de manière autoritaire d'un transfert d'eau interbassin. Donc la décision est prise sans consultation du public ou après une fausse consultation du public donc il y a un, un, un chercheur, un, un géographe qui travaille sur la, la gestion sociale de l'eau avec, avec qui on est en contact depuis pas mal de temps, qui s'appelle Thierry Ruff. Lui, il parle carrément de totalitarisme hydraulique. La, la, la deuxième caractéristique qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y, y a une très forte imbrication du public, c'est-à-dire de l'État et des collectivités territoriales, avec le privé. En France, c'est des sociétés qui sont à la fois publiques et privées qui effectuent l'étude et le conseil euh, pour la région, la construction euh, et, la, et, la, et la gestion de l'infrastructure, ainsi que la distribution et la vente d'eau brute. Et la construction est toujours par contre financée par le public. Hein Donc le, le privé, simplement, euh, il vend l'eau, il vend hein mais euh, l'infrastructure a été, a été financée par le public. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh, euh, on ne peut pas, on peut pas euh, quand on parle de transfert d'eau interbassin euh, dire c'est la faute au privé Et le, le, public, euh, le public aussi est impliqué dedans euh, la, la troisième caractéristique qui est, qui est assez importante c'est que ces, ces transferts d'eau interbassin euh, euh, mettre en œuvre une politique de l'offre et pas du tout une politique de la demande. Donc, officiellement, il s'agit de sécuriser l'approvisionnement en eau, d'alléger la pression sur les eaux souterraines et superficielles qui sont fragilisées par le changement climatique, la croissance démographique. Mais en réalité, il s'agit de proposer de l'eau à l'agriculture productiviste, à l'industrie touristique, aux aménageurs urbains, pour qu'ils continuent leurs pratiques non durables en termes de développement. Donc, cette politique de l'offre, elle ne s'attaque pas du tout à la crise de l'eau. Euh, il est clair que dans le sud de la France euh, comme en Catalogne ou dans le reste de l'Espagne, on a une crise de l'eau euh, Il faut traiter cette crise de l'eau on, on ne traitera pas cette crise de l'eau avec des transferts d'eau inter -bassin. donc je vais terminer euh, par euh, une, une dernière diapo euh, où je vais vous expliquer que c ces transferts d'eau inter euh, ils sont absolument nécessaires si on, veut, si on veut mettre en place euh, des marchés financiers de l'eau. Je vais vous expliquer comment on met en place un, un marché financier de l'eau. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait quelques acteurs, privés ou publics, qui, qui accaparent les masses d'eau. Hein Ensuite, il faut interconnecter ces, ces masses d'eau sur un large périmètre. Parce qu'un marché financier de l'eau ne sera efficace d'un point de vue capitaliste que s'il va y avoir beaucoup de clients. Si vous avez une petite retenue d'eau et vous vendez l'eau à une vingtaine d'agriculteurs, ce n'est pas la peine de mettre en place un marché financier de l'eau. Donc il faut une interconnexion sur un large périmètre. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à acheter et vendre des droits de prélèvement d'eau. Et tout de suite derrière, va se mettre en place des produits financiers et de la spéculation. Donc vous, en Espagne, vous êtes au troisième stade. Vous êtes dans l'achat-vente de droits de prélèvement d'eau à travers les banques d'eau. Vous n'avez pas encore passé le stade des produits financiers de la spéculation. Mais par exemple, en Angleterre, ils vont mettre en place un marché financier de l'eau où dès le début, ils vont proposer des produits financiers de la spéculation. Voilà, j'en ai terminé.